Voilà, bonsoir, bonsoir tout le monde. Et je préfère de rapidement vous dire que, et après cette vidéo, aimez, commentez et puis partagez ma vidéo. Voilà, c'est un mutuel d'amour simple. Si vous êtes à la recherche de votre partenaire ou bien il y a un petit dispute qui vous a séparé et vous voulez que vous vous réconciliez, c'est très simple. Vous voyez la feuille qui est là, c'est Calotropis. Calotropis, vous cherchez une feuille de Calotropis, vous cherchez euh, une feuille comme ça de papier rame, plus un stylo rouge. Vous écrivez seulement le nom de votre partenaire, si c'est un homme ou bien une femme. Euh, je prends un exemple, je donne ici Alice j'écris alice voilà je mets alice ensuite qu'est ce que je veux? je veux mettre au niveau de nom j'ai une poudre de cannelle une poudre de cannelle que je veux mettre là je mets là au niveau de son nom en faisant mes voeux vous allez faire vos voeux et puis vous allez chercher et vous allez déposer ça ici vous allez déposer là vous allez faire encore vos vœux vœux comme retour pour que vous pouvez vous entendre et puis vous allez multiplier vous allez plier ça comme ça en faisant vos vœux vous voyez en faisant vos vœux et puis vous tournez comme ça vous voyez là et vous allez dans un carrefour où les jambes, les jambes passent souvent. Vous allez intérêt là. Vous allez intéresser ça. Vous allez intéresser ça comme ça. Vous allez faire un petit trou et déposer l'intérêt là comme ça. Sept jours après, vous allez voir que votre partenaire, au moins, au moins, il doit vous appeler. Merci, merci à tout le monde. Merci.